Claire, tu viens pour la réunion avec Mélanie Ouais, euh, j'arrive dans 5 minutes, ok Ouais, c'est toujours 5 minutes avec vous. Salut tout le monde et bienvenue sur J'arrive dans 5 minutes, la chaîne de booktubing de la bibliothèque Louise Michel. Pour ce nouvel épisode, je vais vous parler du livre qui est sans conteste mon énorme coup de cœur de l'année. Il s'agit du roman de Clémentine Beauvais qui s'appelle « Songe à la douceur » et qui est publié aux éditions Sarbacane. C'est un livre dont j'ai envie de vous parler depuis un bon moment parce que eh j'ai eu la chance de l'avoir un petit peu en avant-première lors d'une rencontre avec les éditions Sarbacane en début d'année. Mais comme il n'était pas encore sorti en librairie, j'ai préféré le garder en réserve pour pouvoir vous le présenter aujourd'hui maintenant qu'il est sorti depuis quelques semaines. C'est un livre que j'avais envie de lire parce que j'avais déjà lu un autre roman de Clémentine Beauvais quelques temps auparavant, un roman qui s'appelle « Les petites reines », qui est un roman qu'elle avait publié l'année dernière, si je ne me trompe pas, également aux éditions Sarbacane, euh, et que j'avais adoré. Donc je vais vous en parler aussi un petit peu, parce qu'on a le temps, et que comme ça je vous parlerai de l'autre roman après. Les petites reines, c'est l'histoire de trois jeunes filles qui ont toutes les trois été élues boudin de l'année dans leur école. Autant dire que c'est un événement pas très joyeux dans une vie de collégienne, mais ces trois filles-là ont un peu d'énergie, notamment euh, la leader du groupe qui s'appelle Mireille et qui décide de transformer ce triste événement en quelque chose de positif. Elle entraîne donc ses amis euh, dans un road trip à vélo pour aller s'incruster à la garden party de l'Elysée elles ont chacune une bonne raison d'y aller, mais ça, vous le découvrirez dans le livre. Et pour financer leur périple, elles décident de vendre sur le chemin des boudins. C'est un livre extraordinairement drôle, assez touchant aussi, euh, parce qu'il parle évidemment aussi de harcèlement scolaire, euh, qui m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plu. C'est un livre qui a eu plein de prix littéraires au moment de sa sortie et que je ne peux que vous recommander. Voilà, c'était la petite parenthèse euh, sur les petites reines, puisque c'était aussi un excellent roman de Clémentine Beauvais. Mais revenons-en au sujet du jour, qui est Songe à la douceur. Donc un roman qui est sorti là, à l'été. Si j'ai eu envie de lire Songe à la douceur, c'est effectivement parce que j'avais déjà lu un roman de Clémentine Beauvais. Mais c'est aussi parce que l'éditeur nous en a parlé lors des rencontres Sarbacane, en nous disant 1. c'est un roman d'amour, 2. c'est un roman écrit en vers. Et là, je me suis dit que quand même, il fallait une sacrée audace pour essayer d'écrire un roman pour un public de jeunes adultes, disons, en vers à notre époque. Euh, C'est aussi ce que nous a dit d'ailleurs l'éditeur qui nous a qui a reconnu que quand il avait reçu le roman et qu'il avait, qu avait su que c'était un roman en vers, il avait juste dit à l'auteur que ça n'allait pas être possible. Et puis il l'a lu, il l'a fait lire et tout le monde a adoré et ils se sont dit qu'il fallait le faire. Voilà, alors forcément, quand on m'a dit ça à moi, bah, j'ai eu aussi très, très envie de le lire. « Songe à la douceur » est un texte inspiré d'Eugène Neggin de, de Pouchkine, euh, qui raconte l'histoire d'Eugène et de Tatiana. Ils se sont connus quand ils étaient ados, pendant des vacances, un été, une période de leur vie où, où les sentiments commençaient à naître, et ils se retrouvent, quelques années plus tard, même pas mal d'années plus tard, par hasard, dans le métro, sur la ligne 14. Et... Eugène retombe instantanément ou tombe instantanément sous le charme de Tatiana. Mais l'amour leur laissera-t-il une chance Voilà, c'est toute l'histoire du roman, c'est ça. On va dire que c'est une histoire pas compliquée, mais qui est en fait très compliquée. On se sent bercé, baladé, euh, emporté par les vers de Clémentine. C'est vraiment un roman magnifique. Euh, il m'a à la fois fait rire, il m'a fait pleurer, je me suis retrouvée dans les mots qu'elle euh, qu pose. Euh, C'est vraiment quelque chose de, de, de très beau et on ne peut que, que se dire qu'il fallait un sacré culot et qu'il fallait surtout un sacré talent pour écrire un roman de ce type. Euh, C'est un roman qui est classé chez nous en young adult, qui est publié dans une édition jeunesse mais qui est vraiment à mettre entre toutes les mains. Voilà, donc un grand merci vraiment à Clémentine Beauvais et aux éditions Sarbacane pour avoir publié ce très beau texte. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt sur notre chaîne J'arrive dans 5 minutes. Euh, merci de nous suivre et à bientôt pour un prochain épisode. Et t'as vu, je l'ai pas dit une seule fois. Quoi Ibou. Ouais, c'est chouette.